Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en suis ravi. J'espère que tout se passe bien pour toi, tes projets, que tu es passé à l'action ou que tu vas prochainement passer à l'action, mais en tout cas que tu avances comme tu as envie. Aujourd'hui, on va voir une question d'un internaute d'un qui suit le blog et qui m'a questionné sur l'achat-revente et l'activité de marchand de biens. Et Je trouvais ça important de te faire une vidéo plutôt que de lui répondre directement parce que je pense que... Il n'est pas le seul à se poser euh, à se poser cette question donc euh, bah écoute je vais te, te répondre à ça dans cette vidéo avant tout je vais faire comme d'habitude je vais t'inviter à télécharger euh, mon guide de l'entrepreneuriat si tu l'as pas encore fait c'est euh, un guide complet de 40 pages qui va te permettre euh, de pouvoir euh, comprendre tout l'état d'esprit qu'il faut pour commencer à investir dans l'immobilier et, euh, ou bien même à entreprendre une société parce que euh, je trouve que ces deux, deux activités euh, sont vraiment très très proches. Et euh, donc tu verras, c'est un guide complet dans lequel euh, je te détaille plein de choses, que ce soit sur l'argent, euh, sur justement sur l'achat de biens, sur enfin euh, voilà, bref. N'hésite pas à le télécharger, je te mets un petit lien dans la vidéo, tu me laisses ton nom, ton mail et euh, je t'envoie ça directement sur ta boîte. Donc, euh, bah, je vais commencer par te lire la question. Alors, euh, donc la question en elle-même c'est « Bonjour ». Avant tout, je vous remercie pour ces vidéos et sites qui nous permettent d'en savoir plus sur ce business. Bah, moi aussi, je te remercie de, de m'envoyer cette question et puis de me lire et de, de, de me regarder. Euh, je souhaite me lancer dans l'immobilier, plus précisément l'achat-vente. J'ai rencontré un agent immobilier qui m'a conseillé de créer une entreprise en SARL en marchand de biens car pour les transactions, le notaire prendra une faible participation ainsi que la taxation sur la plus-value Contrairement aux particuliers qui souhaitent acheter et revendre, ce sera taxé euh, donc à 30%, alors oui pour un particulier, euh, sur la plus-value, ce qui correspond à peu près à 10% de la vente du bien. Est-ce le bon choix Alors... Euh, si tu le permets, je vais commencer par te faire un petit focus sur l'activité de marchand de biens parce que c'est une activité qui est finalement peu connue en France, qui est peu pratiquée. Je me suis amusé à aller regarder les chiffres sur le net. Il y a à peu près 30 000 marchands de biens déclarés en France et pour la plupart, en fait, ce n'est pas une activité principale, c'est très souvent une activité secondaire à leur activité professionnelle classique. Donc euh, l'activité de marchand de biens, elle est euh, réglementée euh, par l'administration fiscale, elle donne des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Je vais y venir dans cette, euh, dans cette vidéo un petit peu plus en détail, mais d'abord le premier point à prendre en compte, euh, je, vais dire, je vais te parler des avantages du marchand de biens. Le marchand de biens, il a des frais de notaire réduits à l'achat. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va permettre de pouvoir générer plus de marge si le but est de euh, créer de une activité d'achat-revente de biens. Le marchand de biens en fait par contre a des obligations en face, c'est-à-dire que il va falloir qu'il revende avant 5 ans, il peut dans certains cas se retrouver à devoir redonner de la TVA donc 20% de TVA soit sur la plus-value, soit sur le bien sur le montant du bien entier, mais il y a aussi des possibilités pour pouvoir être exonéré de TVA lorsque l'on a une activité de marchand de biens. Euh, le marchand de biens, il va euh, en règle générale plutôt euh, opérer en société parce que euh, c'est quand même euh, en étant en SARL euh, ou en SAS, etc. C'est plutôt des statuts qui vont protéger un peu plus le patrimoine personnel. Et au vu des risques qu'il peut y avoir, euh, que ce soit de retournement de marché, de, de, de mauvaise appréciation au départ ou de surprises qui peuvent intervenir, euh, eh euh, l'activité de marchand de biens est plutôt risquée. Et à partir de là, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus judicieux de le faire en société. Pour euh, plus précisément euh, te parler euh, tout simplement de, de ton cas personnel, eh bien sache que euh, il faudra de toute façon, si vraiment ton but c'est de faire de ton activité principale de l'achat-revente, il faudra euh, te déclarer en société et ouvrir une société de marchand de biens. Pourquoi Parce que l'administration fiscale est vraiment euh, très précise là-dessus. Enfin, les critères sont flous, mais en tout cas, si tu fais des actions répétées d'achat-revente, c'est sûr et certain que le jour où tu auras un contrôle, tu seras reclassé en marchand de biens et si tu te fais reclasser en marchand de biens, tu n'auras pas eu les avantages de l'achat et tu auras les inconvénients de la revente. Donc vraiment, je te conseille impérativement euh, de te, de te de déclarer en tant que marchand de biens si le but c'est de faire ça. C'est-à-dire que la question de base, c'est même pas de savoir si c'est plus avantageux fiscalement, c'est vraiment de se dire euh, je veux faire une, une activité de marchand de biens, et eh bien je revends, enfin je, je monte une société. Euh, il faut savoir par contre que euh, en tant que marchand de biens, la principale difficulté, ça va être d'obtenir tes crédits. Parce que le but euh, quand tu fais de l'activité comme ça d'achat-revente, c'est d'acheter ton bien. Euh, et de l'acheter avec un crédit in fine. C'est-à-dire que euh, tu vas euh, pendant tout le temps du crédit, euh, soit rien payer du tout, c'est-à-dire pendant tout le temps où tu possèdes le bien, soit euh, payer uniquement les intérêts, et euh, tu rembourseras le capital au bout d'une certaine période. En règle générale, euh, les banques accordent des crédits in fine à 24 mois. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'il te faut deux ans pour revendre. Donc c'est pour ça que c'est important de bien, vraiment bien, bien acheter. Alors pour moi, c'est au minimum 30% en dessous du prix du marché euh, avec en plus donc tes travaux. Euh, donc 30%, c'est le coût d'achat. Il faut qu'il soit 30% en dessous du marché pour être sûr de générer une, une plus-value conséquente, de pouvoir payer l'ensemble. Euh, si tu arrives à acheter de cette manière-là, l'activité de marchand de biens devient tout à fait, euh, tout à fait réaliste. Ensuite, euh, ce qu'il faut voir aussi, ça va être pour l'obtention du crédit. Donc, euh, comme je te disais, c'était quelque chose de difficile. Pourquoi aussi Parce qu'il faut que tu aies, pour pouvoir démarrer une activité de marchand de biens, contrairement à une activité plus classique comme j'ai tendance à prôner euh, sur cette chaîne eh bien il va falloir que tu aies un apport conséquent en règle générale les banques demandent au minimum 20% en fait euh, d'apport sur ce genre de projet euh, on ne peut pas euh, obtenir de crédit euh, in fine comme ça sans faire d'apport il est tout à fait possible d'obtenir un crédit pour faire de la location euh, donc, sans apport, par contre, quand le but est vraiment de faire de l'achat-revente de biens, euh, les banques sont assez, euh, comment dire, assez, assez frileuses parce qu'elles euh, ont vraiment peur que ça se passe pas bien. Surtout qu'en plus, au moment où tu vas acheter ton bien, tu vas t'engager à le revendre dans les 5 ans. Euh, sinon, euh, bah, les frais de notaire ne en fait, peuvent pas être réduits. Et euh, si tu t'engages, ça veut dire que même si tu as fait une mauvaise opération, euh, tu ne vas pas pouvoir en fait rebasculer ton opération euh, sur euh, une, euh, une location classique, tu vas forcément partir sur un état d'esprit d'achat-revente. Alors euh, pour ce qui est donc de la banque, comme je te disais, 20% d'apport. Donc si tu veux multiplier un peu les affaires, il va falloir quand même une trésorerie euh, assez conséquente. C'est peut-être ton cas et dans ce cas-là, euh, bah moi je t'invite vraiment euh, à démarrer avec une activité euh, comme celle-ci, de monter euh, une structure juridique euh, qui te permette de pouvoir réaliser ça, donc euh, SARL, SAF, enfin il y, en, y en a tout un tas. Euh, si ça t'intéresse, euh, n'hésite pas, je pourrais te faire vraiment un focus sur les, les, so les différentes sociétés euh, montées pour pouvoir euh, monter une activité que ce soit de marchand de biens, de location, etc. Même les SCI, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je te ferai vraiment un focus complet euh, là-dessus. Euh, moi, je vais te donner aussi mon avis personnel par rapport à l'activité de marchand de biens. Moi, je trouve que l'achat-revente, c'est vraiment euh, super parce que ça permet de générer des plus-values vraiment rapides. Mais euh, je sais que beaucoup de gens ont envie de faire de l'achat-revente, mais sont sont pas dans le cas d'avoir une trésorerie conséquente pour pouvoir mettre 20 ou 25 d'apport sur un projet. Et euh, surtout, le fait de créer une société pour ça, ça va avoir des coûts en termes de formalité pour la création d'entreprise, ça va avoir des coûts euh, en termes comment dire, de de, bah, de coûts de fonctionnement de ta société, c'est-à-dire ton expert comptable, etc. Euh, tu vas être soumis à la CFE, tu vas, enfin voilà, il va y avoir tout un tas de choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont quand même venir impacter ta marge. Euh, L'apport plus la création de la société, ça veut dire qu'il faut quand même que tu partes dans un état d'esprit de faire un certain nombre d'activités, c'est-à-dire que si c'est juste pour... Euh, pour tout simplement euh, acheter une fois un bien et euh, le revendre, il n'y a pas le besoin de ça. Il y a d'autres manières de faire de l'achat-revente. Alors, je vais te donner des petites techniques. Euh, tu as d'abord une technique toute simple, c'est de pouvoir créer euh, de la plus-value avec ta résidence principale. C'est-à-dire que euh, tu as tout à fait la possibilité d'acheter ta résidence principale. Pour cela, il faut par contre y vivre pendant un certain temps, euh, prendre le temps de la refaire comme il faut et la revendre. C'est-à-dire que ça va être plus un arbitrage, en fait, et moi, c'est ma façon de faire de l'achat-revente, un arbitrage de patrimoine personnel euh, plutôt que réellement une activité purement spéculative. De toute façon, l'administration euh, fiscale est claire. Est, si le but, quand tu achètes un bien, c'est vraiment de le revendre de façon spéculative, tu te fais reclasser en marchand de biens. Donc là, le fait de pouvoir habiter dans ta résidence principale ça va et de la revendre, ça va te permettre. D'abord, de générer rapidement du cash puisque euh, tu vas pouvoir acheter une résidence principale sans apport. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent au départ. Tu vas pouvoir ensuite bah, faire les travaux à l'intérieur ou faire faire les travaux à l'intérieur et la revendre. Et au moment où tu vas la revendre, tu seras exonéré euh, de taxes sur ta plus-value. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que euh, bah, c'est vraiment net d'impôts. Ensuite, euh, ça, c'est tout à fait une, une possibilité. Après, ça peut être problématique parce que euh, de changer régulièrement d'habitation principale, pas forcément. Enfin, ça dépend de ta situation, mais euh, si tu commences à avoir une famille et des enfants, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais ça peut te permettre de générer avec une opération ou deux comme celle-ci, de commencer à générer du cash pour avoir de l'apport, pour justement monter par la suite une activité de marchand de biens si tu le souhaites. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. Tu peux très bien investir en fait, tes biens et moi, c'est ce que je fais, c'est que j'investis un bien. Je profite de le mettre en location pendant le temps où il va générer en fait, euh, des, des annulations d'impôts, c'est-à-dire euh, pendant le temps où il va être optimisé fiscalement. Et puis, euh, quand le bien euh, perd son optimisation fiscale, que je commence à payer des impôts en fait, euh, sur ce bien et, euh, et sur sa location, eh bien, je le vends et j'encaisse ma plus-value à ce moment là ce qui fait que pour l'administration fiscale ça reste de l'arbitrage de patrimoine euh, c'est à dire que ma volonté n'était pas euh, purement spéculative au départ donc du coup je ne peux pas être reclassé en marchand de biens et euh, bah, ça permet tout de même d'encaisser ses plus-values alors effectivement c'est un, une opération qui est plutôt un petit peu plus à long terme euh, que euh, comment dire que l'activité en fait purement de marchand de biens mais euh, ça permet de pouvoir vraiment jouer avec l'effet de levier de la banque je t'en avais déjà un petit peu parlé dans des vidéos mais je te ferai vraiment un, un focus complet bientôt euh, sur l'effet de levier de la banque qui est euh, pour à mon sens euh, très très important euh, donc voilà, donc ça va te permettre de pouvoir jouer avec l'effet de levier de la banque et derrière, paf, de quand même encaisser tes plus-values. C'est pour moi la bonne stratégie. Maintenant, toutes les stratégies sont bonnes, c'est-à-dire que euh, le marchand de biens, quand on fait vraiment ton métier, euh, je veux dire, c'est une excellente stratégie. Il y a beaucoup de marchands de biens qui gagnent beaucoup d'argent et euh, c'est vrai que quelque part, c'est un côté plus rapide encore que ma méthode. A savoir aussi que ma méthode, bah moi, pendant le temps où euh, le bien, je vais le conserver, donc euh, pendant 4 ou 5 ans, euh, mon, mon crédit bah, en fait, va se repayer. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas payer d'impôt et mon crédit va se repayer. Donc euh, l'effet de levier de la banque va être là parce que au moment où je vais revendre le bien, ma plus-value sera finalement... Fin, Ma plus-value sera calculée sur mon prix d'achat de départ, donc ça ne posera pas un gros souci. Mais en tout cas, ma réelle plus-value sera plus importante, puisque euh, j'aurai la possibilité en fait, euh, bah, d'encaisser aussi en plus ce qui aura été remboursé et payé par mon locataire sur le bien. Voilà, donc c'était un focus sur les marchands de biens. J'espère que j'ai répondu euh, comme tu le souhaitais euh, à ta question. Euh, donc euh, bah, si euh, tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter si tu as des questions qui découlent de cette vidéo aussi je t'invite à commenter euh, en dessous de la, de la vidéo euh, si euh, tu as aimé cette vidéo aussi, bah, mets-moi un petit pouce bleu et puis n'hésite pas à la partager euh, à des amis ça permettra de faire connaître mes vidéos et ça me fera très plaisir et puis euh, bah, si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner ce sera un plaisir de savoir que tu suis mes vidéos je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. salut